On se retrouve aujourd'hui sur Lovecraft Tales, c'est un espace Gazerton dédié à Howard Philippe Lovecraft, donc ici vous avez un panneau avec les fonctions de base pour utiliser son avatar dans le métavers de Gazerton. Je vais faire une petite visite, un tout petit, un tout petit métavers, euh, donc qui est ici connecté avec Métaversville. Et euh, pour ce qui est de l'autre bout de la rue, avec Ultima Academy Donc on entre ici dans une bibliothèque publique. Vous avez ici une première illustration, une vidéo de l'excellent podcast youtube les chiens de tim Delos. ici toujours un podcast la maison maudite donc vraiment un excellent excellent podcast ici si vous montez à l'étage vous allez au forge de l'imaginaire ici vous avez une boîte aux lettres pour laisser vos messages Ici, on va à Métavers Dors. Métavers Ici, vous avez un petit jardin intérieur avec un obélisque et un article sur l'égyptologie des années 20. Voilà, vous verrez. Ici, c'est un tableau. Donc, cet espace est accessible H24. Ici, vous avez euh, de la musique d'ambiance. Euh, ici, j'ai encore rien mis. Et euh, on peut sortir. Alors, vous avez, ici, vous avez une petite porte, mais il y a eu moyen de faire le tour. Et là, ça va à la caravane des bohémiens. Un espace euh, aussi orienté euh, jeu de rôle. Puisque... Euh, L'univers de Lovecraft a été adapté en jeu de rôle à travers un jeu qui est fort connu, presque autant que Donjons et Dragons, qui s'appelle L'Appel de Cthulhu. Voilà, on a vu euh, le principal des ressources. Ici, il y en a encore une. Voilà, c'est surtout des tableaux, des images, enfin voilà, des ressources documentaires autour de l'univers de l'auteur. Donc vous êtes cordialement invité à venir visiter. Je vais mettre le lien en description. Et euh, n'hésitez pas à laisser un message dans la petite boîte de lettres que je vous ai montrée. A très bientôt